Le DELF tout public et le DALF sont des diplômes destinés aux adultes pour certifier leurs compétences en langue française. Le DELF TP se décline en quatre niveaux, A1, A2, B1 et B2. Le DALF se décline en deux niveaux, C1 et C2. Les diplômes DELF TP et DALF, délivrés par le ministère français de l'éducation nationale et gérés par France Éducation Internationale, F, E sont des diplômes valables à vie. Les avantages d'un tel diplôme sont multiples, la reconnaissance internationale de vos compétences en français, la mise en valeur du parcours secondaire, une mobilité internationale étudiante facilitée, une validation de votre niveau linguistique pour intégrer une université en France ou une filière francophone en Égypte, un enrichissement notable et un véritable atout pour votre carrière professionnelle. Le TCF, test de connaissances du français, est un test standardisé et calibré dont les résultats assurent un positionnement fiable et harmonisé sur l'échelle des six niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues CECRL. Il conduit à la délivrance d'une attestation de niveau valable deux ans. Le TCF tout public permet de valider vos connaissances en français de façon simple, fiable et rapide pour des raisons personnelles et professionnelles. Le TCF Canada cible les personnes désirant s'installer durablement au Canada, hors province de Québec. Le TCF Québec s'adresse aux personnes ayant déposé un dossier d'émigration au Québec. TEF Canada Test d'évaluation de français est un examen de référence internationale établi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de paris île de france CCI paris île de france pour attester le niveau de connaissance en français dans le cadre des procédures d'émigration au Canada. Il conduit à la délivrance d'une attestation de niveau valable deux ans.